Avant de créer mon entreprise, je n'utilisais pas du tout le numérique. J'étais vraiment pas à l'aise avec, je les maîtrisais pas, ils tombaient en panne dès que j'arrivais. Donc voilà, donc c'était vraiment euh, un pas euh, pour moi de, de m'y mettre, tout simplement. Du fin fond de Grasac, j'avais aucune visibilité. Quand on m'a proposé euh, cette formation, je me suis dit ben c'est l'occasion de, de savoir me servir de ces outils et d'avancer là-dessus. Ça s'est passé en plusieurs étapes. D'abord, on a vraiment ciblé mes besoins. Et du coup, après, on a adapté chaque outil, le site, la page Facebook, Instagram, pour qu'ils soient en lien entre eux et que ça soit cohérent. Je suis beaucoup plus organisée, puisque je connais mieux les outils. Sachant mieux les gérer chacun, je gagne du temps dans l'ensemble. J'ai gagné en visibilité et en cohérence de ce que je renvoie aux différents clients. Se former... Apprendre à se servir d'un outil, et ben, ça gomme la peur et puis on peut y aller. Quoi. Le numérique, c'est vraiment un outil à mon service, euh, dont je reste maître et pas l'inverse.